des gagnants de l'émission de sport et du Paris sportif. Bonjour, bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission dédiée au Paris sportif. Bonne année à tous les auditeurs, qu'ils soient du côté du fou, de Guichin à côté de Rennes pour Radio Laser ou sur le reste de l'Hexagone et même un petit peu partout ailleurs grâce au web Paris Gagnant. C'est une émission dédiée au Paris sportif pour en faire tout sauf un jeu de hasard. Benoît, bonne année. Bonne année à tous, Blo Vesmot, comme on dit, dans le coin. Donc euh, bah, j'espère que cette année sera euh, fructueuse en... En betting en, en paris sportifs pour vous euh, auditeurs. Alors 2018 c'est une année qu'on qu attendait avec plein de choses réjouissantes au programme, Coupe du Monde de football, JO d'hiver, un beau Tour de France qui va nous plaire nous en Bretagne tout particulièrement. Et puis euh, ben ça va être une année magnifique. Espérons, espérons, espérons. Écoute, euh, bah déjà, ce sera peut-être l'année de la réconciliation sportive. On en parlera peut-être après, mais la Corée du Nord et la Corée du Sud, puisque la Corée du Nord vient d'être acceptée ouais. pour les JO. Réconciliation sportive, hein. on ne va pas trop en demander non tout. bien précisé sportive, on est d'accord. Alors au programme de ce premier pari gagnant de l'année euh, du tennis, tout d'abord avec l'Open d'Australie. Nous irons faire un tour aussi du côté de la journée, la prochaine journée de Ligue 1 qui euh, se rapproche très vite ce week-end. Et, euh, et, euh, et puis du coup, on ira faire aussi un petit tour euh, sur le classement des meilleurs buteurs en Italie, où tu as des choses intéressantes à nous évoquer. Benoît. Allez, Paris gagnant le max, c'est parti et on file droit vers l'Australie pour le premier grand chelem de l'année avec l'Open d'Australie. Alors tout d'abord, Benoît, parier sur le tennis, est-ce que c'est plus sécure que sur euh, d'autres sports euh, Alors plus sécure, faut voir ce qu'on entend par sécure. Moi, le tennis, il m'a toujours posé un problème. Euh, le tennis, en fait, c'est du, du H2H, c'est-à-dire. Euh, une personne contre une personne, un, un athlète contre un athlète. Euh, et donc, le problème, c'est que bah, si l'athlète euh, a euh, dans la tête et pas bien ce jour-là, euh, je sais pas, moi, pas si une mauvaise nuit, il y, a, il y a eu quelque chose qui n'allait pas, bah, le problème, c'est que sur le terrain, ça va se voir direct. Et puis, bah, vraiment, s'il a plus de jus parce qu'il euh, commençait à être malade et tout, ben bah, voilà, il va, il va perdre le match. Vous, vous n'avez pas forcément l'info. Alors que quand vous êtes dans une équipe, on va dire au rugby, vous êtes 15. Bon, euh, bah, si jamais il y en a un qui a mal dormi, commence hein, à avoir, je sais pas, cette saison un état grippal par exemple, et eh ben euh, voilà, huit dix minutes, vous le changez et, et il se passe pas grand chose dans, dans l'équipe, c'est pour ça que l'équipe va perdre. Donc c'est pour ça aussi que c'est compliqué tous les euh, tous les, les sports en face à face, euh, c'est valable hein, pour le, le tennis de table, voilà, c'est valable pour, pour d'autres sports, le golf aussi, j'y pense. Euh, voilà, comparé aux sports d'équipe. Donc pour moi c'est un petit peu plus, plus complexe. Euh, alors, il y en a qui, qui, qui tirent très bien leur, leur épingle du jeu. Il n'y a pas de souci avec ça, parce que bon, ce que je viens de vous dire, ce n'est pas non plus tous les jours. Donc, normalement, le, le, les joueurs, quand ils arrivent sur le terrain, ils ont à peu près à 100% de leur, leur capacité. Donc, on analyse en tout cas en partant de, de ce principe-là. Mais voilà, il y a des facteurs, des, des, des impondérables qu'on peut avoir au tennis qu'on ne va pas retrouver dans d'autres dans sports. Euh, bah, écoute, sinon, le, le tennis, voilà, c'est aussi intéressant. Il y en a beaucoup qui jouent en live. Au tennis, euh, je pense surtout aux femmes où c'est pas rare de voir une femme qui met 0-6 dans le premier set, qui après va perdre le match 6-1, 6-1. Enfin ça, tu, on, on le voit assez souvent chez, chez les femmes. Euh, c'est pour ça qu'entre les hommes et les femmes, moi j'estime que c'est plus compliqué de parier sur les, les femmes. Et il euh, y en a beaucoup qui tirent leur épingle du jeu au tennis mais en jouant sur les challengers. En pariant sur les challengers, les ITF, c'est les deuxième et troisième division au, au tennis. Alors en Argel, il n'y a pas vraiment de, de bookmakers qui proposent ça. Mais voilà, je connais quelques personnes qui, euh, qui tirent leur épingle du jeu sur des euh, tournois de seconde zone. Pourquoi C'est toujours pareil. Parce que les bookmakers ont moins euh, d'informations, ce qui n'empêche que certains aussi euh, arrivent à. à à gagner de l'argent euh, sur, euh, sur l'ATP, entre les, les ATP 250, jusqu'au tournoi du, du Grand Chelem. Voilà, j'ai fait un petit peu le, le tour. Pour moi, je dirais que c'est un petit peu plus complexe le, le, le tennis que tous les sports collectifs. Et qu'est-ce qu'on peut prendre comme type de pari sur, sur le tennis Bon là, bah écoute, il y a euh, déjà, un peu comme au foot, le, le, le score du match 3-0, 3-1, 3-2, euh, 2-0, 2-1, si jamais ça se joue en 2-7 ou en 3-7 gagnants. Tu as aussi euh, qui euh, va gagner le premier set, enfin qui va gagner voilà, le, le premier set, le deuxième set. Euh, tu as quoi On voit aussi sur un, un nombre de, comment dire, de, de jeux dans le set voilà il enfin, y a pas mal de, de, de paris différents alors après c'est toujours pareil il y a des paris un petit peu casse-gueule que les bookmakers mettent euh, pour que les gens jouent et, euh, et qui perdent leur argent Et donc je pense qu'il faut surtout rester sur les trois gros types de, de paris euh, comme qui va gagner le match euh, vous pouvez, un nombre de jeux un nombre de jeux ça peut être intéressant aussi euh, voilà, j'en connais qui, qui font ça. Les over, under, plus ou moins de, de jeux dans, dans un match, euh, voilà, mais, mais pas aller sur euh, des choses extravagantes ou euh, dire s'il y aura 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, euh, 7-5, 7-6 dans, dans, dans le set, euh, ben voilà, autant prendre une boule de cristal, c'est assez compliqué. Euh, et là, je vois certains qui vont dire ouais, mais si c'est deux gros serveurs, ça peut faire euh, 7-6. Oui, si c'est deux gros serveurs, personne n'arrive à prendre le service de l'autre. Mais vous regardez, quand il y a des matchs de deux gros serveurs, ça ne fait pas, pas 7-6, 7-6, 7-6 tout le temps. Donc voilà, euh, à méditer tout ça. Mais euh, voilà, je dirais que c'est un petit peu pour moi plus, plus complexe que les, les sports courts. Sur l'Open d'Australie, par exemple, enfin sur les tournois du Grand Chelem, de manière générale, toi tu vas travailler match par match ou tu vas surtout essayer de réfléchir en amont à un vainqueur potentiel sur, sur la compétition bah moi comme vous le savez, euh, savez maintenant, moi j'aime bien un petit peu travailler euh, sur la longueur, sur, sur les paris euh, sportifs. Euh, je privilégie plutôt les, les paris long terme. Euh, surtout les Moi les, les, le, le tennis c'est un sport que j'apprécie, que, que j'adore. Il y en a beaucoup qui sont sûrement meilleurs que moi au tennis parce qu'ils suivent que ce sport-là à fond toute l'année. Moi, c'est pas le, le cas. Je connais bien les, les joueurs, mais de là à être un expert à fond tennis, euh, il y en a beaucoup sûrement meilleurs que moi. Mais, euh, mais en tout cas, je suis, je suis, pourquoi Parce que voilà, pour faire des, des, des paris long terme, comme par exemple l'Open d'Australie, si vous avez commencé à suivre ça depuis fin d'année dernière, donc il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines, euh, voilà, vous, vous aviez déjà pu anticiper qu'il y allait avoir des blessures, euh, des, des, des, des joueurs, euh, des, des grosses têtes de série qui, qui n'allaient pas forcément dans leur, dans leur assiette, qui allaient déclarer forfait, euh, là comme Joko et Nadal qui se sont testés là, à, à Kouyong. Je crois que c'est ça, un euh, tournoi d'exhibition, euh, pour voir si euh, pour un le coude tenait et pour l'autre le, le genou tenait. Bon, apparemment dans leur premier match d'exhibition ça a tenu. Après attention, c'est différent sur un tournoi du Grand Chelem. Mmh, Ou euh, faut jouer des fois 5-7, euh, là, euh, un coude et un genou. Euh, Gascap a fait quelque chose euh, si, bah, les Français, de toute façon, ils ont fait un, un bon début de saison. Là. Une bonne préparation. Euh, une bonne préparation. Il y a qui Il y a Gilou. Euh, Gilou, c'est Gilles Simon. Genre, euh... genre c'est ton pote. <rire> non, non, ouais, Gilles Simon, euh, la Monfle, euh, Galon mon Fils. Ouais, euh... qui, bah, ils, tous les deux ont remporté euh, deux trois, tournois. Voilà, bon, C'est pas non plus des, des grands chelems, mais bon, ça, ça fait toujours du bien. Ouais, bah, en... Des ATP 250, c'est sympa. Hein. Mon fils, je crois que c'est 1 500 000 euh... Ah oui, mais c'était euh, dans les pays, euh, dans les pays du Golfe là-bas, donc il y, y a pas mal de, de, de dotations quand même. Je crois que là, en plus à coup, c'est un aigle ou c'était le, le symbole là-bas. Euh, et puis euh, Gilles, elle a aussi. Euh gagner son, son tournoi, donc euh, voilà, c'est très bien pour, pour les Français. On, on a toujours tendance à, à, à les dénigrer et puis à taper dessus, mais là, bon, bah, forcé de constater qu'ils euh, étaient plutôt en, en forme en ce Ils sont plutôt en forme en ce début de saison, bon, après ce qui n'a pas empêché de Gilles Simon de perdre au premier tour le tournoi d'après. Hein. Voilà, donc on va remettre euh, l'église au milieu du village. Euh, mais euh, voilà, il faut faire attention aussi. Euh, avec nos, nos chars français, c'est un petit peu sur courant alternatif et on verra que ce n'est pas forcément les gros, gros favoris euh, de l'Open d'Australie. Eh ben on a déjà commencé un petit peu à l'évoquer, on a évoqué ça. les values françaises, mais alors on va <rire> voir un petit peu les, les, les valeurs au niveau, euh, ben au niveau du, du tournoi. Chez, on commence chez les hommes Alors chez les hommes, quand tu parles de bon, il n'y a pas vraiment de values chez les Français. Euh, les cotes ont un petit peu baissé pour euh, par exemple, mon fils euh, parce qu'il a gagné un tournoi, donc on estime qu'il en forme. Euh, Gaël, c'est ça, hein, si les, si les, si on, les blessures on le laissent tranquille. On sait qu'il a un physique hors norme. Euh, voilà, il n'a jamais de fait de gagner de grands, grands euh, tournois. Bon, qui sait, voilà, il n'est pas encore euh, vieux. Euh, il, il pourra peut-être le faire un jour en grand slam, comme Silic qui a gagné un, un grand chelem. Euh, voilà, donc c'est possible. Euh, pour cette année, euh, bon, je pense que ça va être, ça va être compliqué. Il peut, il peut aller loin, parce qu'il manque quand même du monde dans, dans, dans les gros favoris. Et puis tous les gros favoris ne sont pas en forme. Donc si on fait un petit état des lieux, qui est en forme ben, Mr. Roger est en forme. Il vient de gagner l'homme. Man Cup, pardon, avec euh, je crois que c'est Benkic qui était euh, qui est associé à lui. Euh, voilà, il a fait une, une bonne prep là, euh, avant, avant ce, ce tournoi. Sa cote a bien chuté, on pouvait l'avoir à 3,50, maintenant on peut l'avoir à 2,75 maximum. Euh, c'est dû au fait qu'Andy Murray a déclaré forfait que Nishi Kori aussi avait déclaré forfait. Voilà, il y en a certains qui ont commencé à déclarer forfait. Djokovic a, euh, est-ce que son coude va tenir, point Nadal, son genou va tenir, point donc tout ça fait que vaut mieux privilégier, privilégier quelqu'un en forme, euh, donc comme Fedex, qui, a, voilà, qui, qui, qui pour l'instant euh, carbure pas mal, comme l'année dernière en fait, on va dire. Euh, après, vous avez Grigor Dimitrov qui est le Federer Bis parce qu'ils ont un peu le, le même jeu. Euh, Grégor Dimitrov qui a gagné, il euh, faut le rappeler, fin d'année, euh, on va dire, le, le, comment j'allais dire, le, le Masters de, de Londres en battant euh, goffin en, en finale. Euh, donc c'était un Dimitrov Goffin, ce qui prouve que ben, les, les gros favoris n'étaient pas forcément là, euh, blessés, fatigués. Voilà. Donc il y a eu quelques surprises. Euh, après Zverev, Zverev est assez en forme aussi, mais il vient de se prendre quand même euh, dans le deuxième et troisième set, 6-2-6-0 par Roger Federer hein, en man Cup. Donc c'est pour vous dire il y a quand même un, un, un petit niveau d'écart. Euh, Juan Martin del Potro, pff, bah lui pareil, il faut voir si son poignet tient. Euh, Nick Kyrgios euh, a gagné là un, un tournoi chez lui en Australie. Donc, qui sait, est-ce que cette année, s'il est un peu plus solide dans sa tête, il va réussir à faire quelque chose J'en doute encore un peu parce qu'il est vraiment très atypique comme garçon. David Goffin, j'y crois, moi, parce qu'il bah, n'a pas perdu un match encore cette année, je crois. Euh, D'ailleurs, il a battu Alexander Zverev euh, en, en tournoi. Euh, donc, voilà, moi, j'aime bien. De toute façon, j'aime bien David Goffin. On a vu ce qu'il nous a fait en Coupe Davis. <rire> Heureusement qu'il n'y a pas mmh. un deuxième comme lui, sinon on aurait paumé. Mais il a facilement gagné ces deux, deux matchs. Il marche un peu sur l'eau, malgré qu'il a un petit genou récalcitrant. Mais ça va mieux. Dominiciem, écoute, euh, Dominitiem était malade, D'ailleurs, il vient de perdre cette nuit contre Joko en exhibition. Mais pour moi, il ne faut pas tenir compte parce qu'il était malade. Marin bon, bah lui, euh, voilà, il, il est capable de te faire un exploit sur un tournoi. J'y crois pas trop cette année. Stan Vavrika, pareil, il est en meilleure forme totale. Et après, voilà, on arrive sur Kevin Anderson. Entre Gael mon fils. Gael mon fils. Euh, J'ai du mal à y croire aux Français. Euh, Tsonga pareil. Bon, en gros, pour moi, euh, j'avais pris hein, déjà Ro Ro Roger en, en... gagne l'Open Australie parce que pour moi, il est en forme. Et c'est un peu comme les chevaux de course, euh, la forme prime. Voilà. Euh, et donc, si j'avais des joueurs à mettre en deux, il y aurait peut-être du Dimitrov, euh, du Gauffin hein, ou du Kyrgios. Voilà. Pour moi, je pense que le vainqueur se fera dans ces quatre-là. J'ai du mal à voir Djokovic tenir sur la longueur. Et puis, s'il commence à avoir mal au coude, il va pas forcer parce qu'il y a toute la saison derrière à tenir. Et Nadal, j'estime que ça va être pareil s'il si, si, si, si sent qu'il n'est pas en forme. Voilà, donc je préfère jouer sur des joueurs qui ont déjà euh, quelques kilomètres dans les jambes, là. Euh, et donc mettre de côté Djokovic et Nadal. Et puis, euh, on va voir que dans deux semaines, ce sera Djokovic et Nadal en finale. Bon, bref, donc euh, bah c'est ça qu'on fait de la radio. On peut garder les, les bandes et, <rire> et réécouter après, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà mon, mon analyse sur euh, l'Open Australie hommes. Et ouais, alors, on a des grandes disparités chez les hommes. Euh, on a. Des valeurs sûres. Euh, mais chez les femmes, c'est plus équilibré. Euh, pas une fille qui ressort, euh, qui ressort du lot euh, sur, les, sur les côtes. Alors, ça. Euh, mmh. comment, comment ça s'appréhende Alors, est-ce que même toi, tu ne tu, tu vas pas du coup sur le tournoi féminin Tu n'y vas pas euh, Ça m'arrive hein, de prendre des paris long terme sur le tournoi féminin. Là, ce qui s'est passé, c'est que Serena Williams était la favorite puis elle a annoncé qu'elle ne le ferait pas. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en se retirant, bah, toutes les côtes ont, ont chuté sur les, autres, euh, sur les autres joueuses, ce qui est normal. Hein, Je vous déjà expliqué, c'est les vases communicants. Donc là, on retrouve euh, voilà, plusieurs favorites et une cote de 8-9. Euh, vous avez Piskova, Alem, Mongurunza et Svitolina. Voilà. Et après, à 12, vous avez Sharapova, Wozniaki, Kerber, pareil. Dans les mêmes... Après, on monte à, à, à, à peu près 17-18 avec Vitova. Enfin, il n'y a aucune grosse favorite qui se dégage. Euh, moi j'avoue que ma petite value là, euh, parce que je la suis là, elle, elle est sur je sais plus combien de victoires d'affilée. C'est euh, Julia Gorges, c'est l'Allemande la, qui vient encore de gagner un tournoi cette année. Elle restait sur deux victoires l'année dernière sur deux tournois, les derniers tournois qu'elle a fait. Elle vient d'enchaîner encore au troisième tournoi, elle vient de gagner en battant Fosniaki en finale. Elle avait une jolie cote euh, qui a commencé à baisser, hein, voilà, qui est à 30, 35, 40 je crois. Là maintenant sa cote autour de 20. Mais bon, euh, elle est sur une série impressionnante, toute série est fait pour, euh, pour se terminer. Euh, voilà, si j'avais vu quelque chose à mettre, c'était sur elle. Euh, je l'ai pas prise, je ne l'ai pas prise personnellement, mais si j'avais vu quelque chose, j'aurais mis un, un biais sur elle parce que euh, pour moi, c'était la value chez, chez les femmes. Et sinon, euh, voilà, hein, vous voyez, le Bookmaker, ils sont autour de, de. une autour de 9. Quand vous voyez que chez les hommes, c'est Roger Federer, favori à 2,75. 2 mais non, bon, tu vois que chez les femmes, c'est beaucoup, beaucoup plus euh, serré que chez les hommes. Est-ce qu'il y a des choses à faire sur les tournois doubles, double mixte Est-ce que tu t'es déjà intéressé à ces, à ces tableaux bah alors euh, personnellement non euh, voilà mais quand vous êtes expertise, forcément il y en a qui vont tirer leur épingle du jeu sur le double euh, ça c'est voilà ça c'est c'est sûr c'est une spécialité euh, voilà hein, comme euh comme d'autres, on va dire, euh, mais euh, oui, tu peux gagner de l'argent sur, sur le double. Mais c'est toujours pareil, il faut, faut, faut, faut, faut s'y connaître. Et puis en plus, des fois, les paires, elles changent en double. Donc, c'est pas forcément évident. Euh, Quelqu'un qui a un rendement avec un joueur euh, euh, X n'aura pas forcément le même rendement avec un joueur Y. Et on appelle ça la complémentarité. Donc voilà, c'est euh, pas évident. Euh, encore si c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps les, les, les mêmes doubles, euh, mais c'est pas forcément euh, toujours le cas. Allez, on revient au foot et à la Ligue 1, euh, début des hostilités ce week-end avec la reprise du championnat de France. La trêve est passée par là, les équipes de Ligue 1 ont repris le week-end dernier donc, la compétition avec la Coupe de France. Alors on pense à, à nos amis euh, René. Qui, de toute façon n'ont pas vu le match hein, avec euh, l'histoire d'Eurosport et tout ça. Là. Ah oui c'est ça. Et de notre côté, en bon finistérien, on est super heureux de voir les Tony de Concarneau eh ben, euh, faire encore une fois bonne figure en Coupe de France. Concarneau qui va aller affronter euh, Grandville en 16e de finale, Grandville qui a été la surprise de ce 32e. Euh, L'équipe normande a éliminé Bordeaux et puis euh, bon, on va en reparler de Bordeaux un petit peu plus tard. Euh, alors, euh, puis le rythme des journées va s'accélérer aussi en Ligue 1, donc euh, ça va aller très très très vite. Voilà pour le contexte. Alors, dans cette journée, Benoît, est-ce que ben, début d'année, reprise de compétition, est-ce qu'il y, y a quelque chose qui t'intéresse hum, Alors, c'est toujours une période délicate, parce qu'on a après la trêve des déconfiseurs, on va dire, euh, période des transferts, donc il y a quelques équipes qui vont bouger, il y a des, des joueurs qui se posent des questions, savoir je pars, je pars pas, je pars, je pars pas. Euh, psychologiquement, ça joue hein, dans, dans les thèmes, même quand vous êtes euh, joueur pro. Donc, c'est cette première journée juste après Noël. Pour moi, c'est toujours casse-gueule, c'est très compliqué. Euh, je fais généralement l'impasse à moins de trouver une, un bon, bon truc à jouer. Là, j'avoue qu'en qu ayant regardé, analysé un petit peu le, les journées de championnat, j'ai vraiment du mal à dégager des choses. On pourrait se dire euh, voilà, qu'en voyant peut-être que Monaco à l'extérieur, André Nobel peut être sympa à Montpellier, mais voilà, euh, Falcao va jouer, va pas jouer, Montpellier est capable... Aussi de créer peut-être un petit exploit. Enfin, j'ai rien qui ressort de vraiment intéressant pour vous donner une analyse sur le championnat de France. Alors, toi, je crois que tu en as une, mais moi, je me réserve ah non, pour le, moi je, moi je, le championnat d'Espagne. Moi, je me mets en mode je, me mets en mode, je fais n'importe quoi. Hein. Bah, et tu vas euh, me corriger, j'espère. Bah, bah, vas-y, on t'écoute. Ça, t'as repéré un, quelque chose Non, moi je me suis dit, euh, on, on, on a sur les dernières semaines euh, avant la, la trêve, on a pas mal accentué euh, nos, nos recherches du côté de Saint-Etienne et, et déjà ouais. Bordeaux, quoi. On regardait du coup dans, du côté de ces équipes qui étaient sur une dynamique assez euh, mauvaise, assez <rire> mauvaise, quoi, euh, avec des enchaînements de défaites euh, à fond la caisse, quoi. Ça, et sûr. là, et là avec Bordeaux, ben bah, je hum. me suis dit, trois bah, bo Bordeaux, euh, je regardais un petit peu ce que faisaient trois c'est pas catastrophique non plus euh, et puis de leur côté bordeaux pas de changement d'entraîneur et puis, euh, puis finalement bah, je regarde les côtes euh, 3 victoire de 3 une côte à 3 15 euh, match nul euh, bah, une côte à 3 oui c'est ça bon ben bah alors let's go quoi on fait un drone no au bête non sur 3 ouais bah typiquement le match que, que, que je touche pas parce qu'en fait Regarde, en gros, tu as dit 3-15, 3-20, 3 pour le match nul, et Bordeaux est à 2-20, 2-30. C'est un match comme ça quand tu aurais les codes super équilibrés. À Bordeaux, c'est vrai qu'en ce moment, pourtant, quand tu vois les joueurs, c'est pas mal. En plus, j'aime bien Depréville, mais il fait pas grand chose cette année. À Bordeaux, Gourvennec, j'aime bien, j'apprécie comme entraîneur. Euh, et là, et là, sans, voilà, quelqu'un qui connaît pas le championnat et tout, qui arrive là, il va dire, ouah, Bordeaux, Dranobet, c'est pas mal. Non, mais j'y touche pas parce qu'ils sont capables de perdre à 3. Donc, en fait, pour moi, trois peut gagner, Bordeaux peut gagner et il peut vraiment y avoir un match nul. Quand j'ai réfléchi à un scénario du match, ça peut vraiment partir des, des trois côtés. Euh, C'est pour ça que moi, là-dessus, euh, tu vois, je, je préfère rester en retrait euh, alors sur cette journée, mais aussi plus particulièrement sur, sur ce match-là. Et ce 3 Bordeaux, est-ce qu'on peut l'envisager aussi en mode double chance Donc en gros, en double chance, pour toi, si je comprends, c'est plutôt voir euh, un N, quoi, 3 ou match nul. Euh, voilà, enfin, Bordeaux, pour les, les bookmakers, vu la cote, euh, ils ont à peu près 50% de probabilité de, de gagner le match. J'arrondis, hein, parce qu'ils sont c'est supérieur à 2. Mais, euh, mais, mais euh, voilà, donc pour moi, ce scénario du match, il, ça peut partir dans tous les sens, c'est illisible, j'arrive pas à... Bordeaux peut vraiment gagner à 3, malgré qu'ils ne jouent pas super bien. Ils sont quand même quelques joueurs de, de qualité, comme ils peuvent se perdre à 3 ou, ou faire match nul. Les trois scénarios sont possibles. Donc moi ouais, c'est vraiment typiquement le, le, le, le, les matchs. Quand les matchs sont trop équilibrés comme ça, franchement passez votre chemin. Quoi. À moins que voilà, vous venez d'avoir une, une info qu'il y ait la grippe. <rire> la grippe à Bordeaux. Ils vont mettre l'équipe junior. Euh, tout le monde est décimé. Bah oui, là forcément, faut, faut foncer sur trois en double chance. Mais s'il n'y a pas d'infos comme ça, je pense que ce match-là, laissez-le tomber. J'allais dire regardez-le à la télé, mais même pas parce que trois Bordeaux, je regarderai jamais ça à la télé. Mais voilà, laissez-les courir et voyez le résultat. Voyez le résultat à la fin. Alors comme il n'y a rien en Ligue 1 qui t'intéresse, t'es parti voir sur les championnats étrangers Oui, je suis parti... Euh, alors je prends un peu de temps hein, quand même pour analyser, euh, regarder un peu ce qui, ce qui semble intéressant. Et là, je suis tombé sur un euh, Ebar Atlético de Madrid. On est donc en, en, en Liga espagnole. Euh, je suis assez curieux de voir ce que tu vas nous proposer là, <rire> Parce que Eibar, autant, c'est pas n'importe quoi cette année. C'est pas n'importe quoi cette année, c'est pour ça. Euh, ça m'a semblé intéressant. L'Atlético de Madrid est deuxième du, du championnat à bonne distance de, de, de Barcelone. Eibar, ils sont 6 ou 7e. Donc c'est pas, pas n'importe quoi. Mais en, en, en fouillant un peu, euh, depuis euh, l'année 2014, donc depuis qu'Eibar est de, de nouveau en, en, en Liga espagnole, il euh, y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs. 8 matchs, euh, jamais une victoire des bars. Euh, Liga et Coupe euh, du Roi co confondues. On va dire 8 matchs, ouais, c'est un petit échantillon, c'est pas représentatif. On est d'accord. Mais. Voilà, peut-être que le jeu des ne correspond pas à. Enfin, ils ont du mal contre l'Atlético, parce que l'Atlético rouge, d'une certaine façon, comme au basket, quand, je sais pas, il y a une équipe qui joue en zone, et, qui, euh, voilà, et que l'autre équipe en face n'a absolument pas l'habitude de jouer contre une équipe en zone, ben, ils perdent tout le temps. Bref, euh, c'est un exemple comme ça par parmi d'autres. Euh, donc, j'ai regardé ensuite ce qui s'est passé au niveau euh, bah, du classement à domicile extérieur. Euh, et barres, par exemple, à, à la maison. Ils ont fait 9 matchs, 5 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 17 buts marqués, euh, 10 buts encaissés. Et l'Atlético de Madrid à l'extérieur, ils sont deuxièmes, ils n'ont perdu qu'une fois. Euh, voilà. Et euh, c'est à l'Espagnol de Barcelone, là, juste avant Noël. On va dire ça peut être un incident de parcours. 17 buts marqués, 5 buts encaissés seulement. Donc pour moi, j'ai vraiment dans ce scénario du match là, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai du mal à voir l'Atlético de Madrid perdre ce match. Voilà, je les vois au pire faire match nul. Alors ok, Diego Costa sera sûrement suspendu parce qu'il euh, il a fait un peu retour où il s'est pris de jaune, bon rouge. On connaît son tempérament. C'est ce qu'on appelle un retour gagnant. Mais en plus ils ont gagné 2-0 contre contre Retafe, je crois. Euh, mais en même temps, voilà, il y a Griezmann euh, toujours devant. Il y a Gamero qui peut bien, bien aussi dépanner à la maison. Voilà, j'estime que l'Atlético de Madrid euh, n'ira pas perdre, à Ebar. Voilà, au, au moins au minimum il ramène un match nul. Euh, donc moi je pars sur le draw no bet une cote euh, autour de, de 1.40. Vous pouvez trouver ça, j'estime que c'est pas mal euh, pas mal du tout. Alors oui, Ebar cette année c'est c'est correct. Voilà, on va dire c'est correct. Mais à la maison, ça a déjà perdu deux fois fait deux matchs nuls. Euh, et euh, ça prend euh, voilà, ça a pris 10 buts quand l'Atlético de, de Madrid en 17. Donc j'estime que voilà, au pire, il va y avoir du 1-1 quoi. Voilà, au pire, il va y avoir du 1-1. J'essaye hein, de, de toujours essayer de deviner le scénario du match, de me projeter en fonction des stats et des joueurs en présence. Euh, avec euh, voilà, au Black, hein, un très très bon goal. Euh, à l'Atlético de Madrid, d'ailleurs, PSG était dessus. Euh, il n'y a pas encore très très longtemps, en fin, en fin d'année dernière, euh, après le, le mercato d'été. Et surtout, l'Atlético de Madrid n'a pris que 5 buts à l'extérieur. Donc ça veut dire que pour les battre, faut, euh, allez, faut, pour moi, il faut marquer 2, quoi, parce que eux, ils arrivent toujours à marquer aussi à, à l'extérieur. Donc je vois pas, euh, je vois pas Ebar gagner 2-0 ou 2-1. Voilà, c'est pour ça que je prends la de Madrid dans nos bêtes. Mais merci Benoît pour ce prono donc, Et on va terminer par un pari long terme et un pari classement des meilleurs buteurs en Italie. Et tu voulais nous parler d'Icardi. Euh, oui, d'immobilier. Enfin, je voulais vous parler de classement des buteurs. Là, ce n'est pas un pari que j'ai à vous donner. C'est juste un suivi parce qu'on a la mi de championnat. Et euh, j'avais pris, j'avais donné dans, dans mon club un, un, un pari long terme. J'en donne. J'en donne plusieurs tout, tous les ans et là on avait, euh, j'avais euh, analysé, je m'étais dit bon, euh, immobilier, euh, je voyais une belle value sur lui, une cote de 20-21 en septembre, voilà avant que la compétition commence, et il s'avère qu'aujourd'hui, euh, il est leader. Du classement à une cote de 1,75 maintenant, donc on avait la cote à 21-20, euh, 21-20, maintenant elle à 1,75. Donc bon, la value, euh, j'en parle pas parce que <rire> elle est là quoi, c'était une grosse value. Euh, et euh, donc il était à, à la lutte avec Icardi là euh, pour euh, pour ce classement. Il vient d'aligner un quadruple l'autre jour à Spal, euh, donc il a repris deux buts d'avance. Euh, donc voilà, déjà intéressant, il a pris deux buts d'avance, donc euh, sa cote, forcément, il est repassé euh, favori. Icardi est derrière, deuxième favori, une cote de 2,3. Euh, et après, en fait, euh, bah, c'est Paolo Dibala qui arrive, une à une cote à 20-26. Pourquoi Dibala, il a 14 buts, il était pas loin, mais il vient de se claquer, il est absent un mois. Donc en gros, tu estimes qu'il loupe 4 matchs de championnat, au moins. Euh, et après, il faut attendre l'adaptation pour revenir. Et derrière, c'est euh, comment s'appelle l'attaquant de, de la Sandoria. Euh, alors, je compliqué à pas écorcher son nom. Quoi Guillerare là Enfin, je vois comment on dit ça en, en, en italien. Euh, il a 12 buts, donc euh, il a 8 buts, de la, euh, 8 buts derrière Immobilier et je ne le vois absolument pas passer devant. Mertens, Eco, après il y a cette année, il a que 9 buts. Alors, à mon avis, il va faire une meilleure, une meilleure seconde partie de saison, mais de la rattraper 11, sachant qu'Immobilier va en marquer d'autres. Icardi aussi, et que euh, Immobilier tire les pénaux aussi. Très important. Donc voilà, euh, là je suis en pleine réflexion savoir est-ce que je couvre ou pas sur Moreau-Icardi autour de 2, 2,3. Euh, ça peut être intéressant pour essayer d'assurer. Assurer à peu près une dizaine, onze unités, ça peut être très, très, très, très, très bien. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point avec vous. Et il y a des choses comme ça à faire en Paris long terme tous les ans sur les buteurs. Bon, cette année c'était en, en, en, en Italie et j'ai aussi pris euh, Léo Messi, euh, meilleur buteur en, dans le championnat espagnol. Et aujourd'hui il est en tête de euh, 6-7 buts, je sais plus, avec, euh, voilà, à mon avis, il va aussi franchir la ligne. En tête, voilà, c'était pour faire un, un petit point sur un, un pari long terme que j'avais donné en, en début de saison en septembre. Eh bien merci Benoît, euh, pari gagnant pour cette semaine, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Euh, et puis euh, voilà, d'ici là, faites pas n'importe quoi. Et, et tu as un message euh, bon rétablissement à, à Damien qui euh, enchaîne là, les voilà il, il est un peu malade et euh, voilà on, on, on pense bien fort à bien fort à lui c'est pour ça qu'aussi aujourd'hui on n'est pas euh, on n'est pas filmé voilà parce que c'est lui qui est le technicien pour les vidéos et bien voilà le message est passé merci Benoît et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine au revoir à tous gagnantes émissions de sport, du sport et du, du Paris, Paris sportif. sportif.